Et euh, ma collègue Syrielle Dru, euh, comme nos camarades de la consultation euh, des usagers, nous travaillons dans les bibliothèques de clermont métropole et métropole Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le réseau euh, de Clermont-en-Verne-Métropole est un réseau avec des disparités territoriales euh, à l'échelle de la métropole, donc du coup, disparités qui sont euh, prises en compte par l'organisation, puisque effectivement le réseau est structuré non pas de façon pyramidale, mais en bassin avec des règles communes et un certain nombre de marges d'autonomie. Euh, voilà, alors dans ce réseau, les liseuses sont arrivées il y a maintenant à peu près dix ans, euh, donc avec euh, un, peu, euh, un peu en urgence, avec une forte envie de proposer de la lecture numérique à nos usagers, mais sans vraiment de projet posé. Donc c'est un service qui se construit peu à peu, qui est toujours en construction. Euh, C'est un service euh, qui suscite l'enthousiasme et qui suscite aussi un petit peu de découragement du fait de sa complexité technique. C'est un service qu'on a tous les jours envie d'arrêter et qu'on trouve tous les jours formidable. Et à nos usagers, effectivement, ont tendance à démontrer qu'il est formidable puisqu'il y a de plus en plus de prêts de viseuses. Voilà, je vais laisser Seriel vous en dire un peu plus. Je vais vous prouver à quel point il est formidable voilà. Euh, donc, le service a été lancé en 2012. À l'époque, donc comme Céline le disait, ça a été un petit peu, euh, on a un nouveau support, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, l'idée a été déjà de bah, former les bibliothécaires à la manipulation, c'était un petit peu essentiel pour pouvoir les prêter. Euh, on a formalisé une procédure de prêt et de retour, de façon à pouvoir assurer quelque chose d'un petit peu construit dès le départ. Et surtout, nos 264 liseuses ont eu quatre contenus différents. Au départ, puisqu'on avait des liseuses vides, les gens faisaient leur vie avec et nous les rapportaient, des liseuses avec un contenu contemporain fourni par une maison d'édition qui s'appelle public.net, avec 50 titres ultra contemporains et pas toujours hyper accessibles, des titres libres de droit, et puis un bassin qui a fait le test d'acheter des titres récents. Et tout ce système a été interrogé en 2015 sur une première enquête à base de questionnaires systématiques proposés aux usagers qui empruntaient les viseuses, une enquête auprès des professionnels du réseau et surtout toutes les statistiques qu'on a pu trouver et inventer au moment de l'enquête. Ce qui nous a permis de faire pas mal de points pour faire évoluer le service. Ce service, après 2015, a finalement été concentré en termes de contenu. On a conservé les liseuses en téléchargement libre, d'une part parce que ça permettait aux gens de tester le matériel, de tester la lecture, vraiment en étant libre. D'autre part, ça nous permettait aussi de nous sauver, puisque ça permettait de prêter des titres libres de droit qu'on n'avait plus au format papier. Donc, on n'était plus obligé d'avoir tous les rougons Macart, par exemple, ce qui était plutôt pas mal. Et donc, voilà, ça, on l'a gardé et ça nous a permis après, Céline en parlera, de proposer un service de prêt de livres numériques sur lequel on reviendra. Et le gros point, surtout, ça a été de pouvoir proposer des viseuses avec des, un, des titres récents que nous, on achetait. Donc, des titres très médiatisés, passés de Zola à Musso et Bernard Minier. C'était la, la grande nouveauté. Euh, donc, sur chacun des bassins, les bibliothécaires étaient chargés de faire leur sélection, d'acheter des titres sur le budget propre du bassin de lecture de, et de les mettre à disposition du public. Donc, ils sont aussi chargés de la communication. Euh, donc tout ça, ça nous a permis de revoir nos contenus, de revoir aussi le matériel, parce que l'évaluation a montré que notre, nos liseuses, qui étaient bah, de 2012, ne proposaient pas de rétroéclairage et en fait servaient à lire un livre avec une lampe de poche au-dessus. Ça ne correspondait pas vraiment à ce que voulaient nos usagers. Donc on a renouvelé le matériel au fur et à mesure, on continue. Donc on est passé de 264 liseuses à 358 qui fonctionnent actuellement, avec du matériel qui donc, a le rétroéclairage, mais qui peut même faire la synthèse vocale. Vous permettre d'écouter des fichiers audio. Donc, on monte en niveau à chaque fois qu'on rachète du matériel. Euh, systématiquement, ce matériel est, prêt, est prêté avec le avec tout ce qui va avec, donc bloc chargeur, câble, un guide de démarrage, parce qu'on a beau former nos usagers au moment où ils empruntent, ça se limite souvent à une démonstration basique, allumer, choisir son livre, mettre une annotation éventuellement, et éteindre la liseuse. Donc, euh, il leur faut un petit guide, une boîte à outils. Euh, et bah, du coup, cette question de boîte à outils euh, dans la pochette prêtée avec la liseuse a montré qu'il y avait un gros besoin de formation des usagers. Puisqu'un bibliothécaire formé, c'est bien, mais un usager autonome, c'est encore mieux. Donc, on a mis en place euh, des rendez-vous personnalisés. Les gens viennent en bibliothèque, ils font une demande de créneau. Et un ah, je arriver, bibliothécaire boîte à outils vient les voir. Euh, on les aide à prendre en main leur, leur appareil, le leur ou celui qu'ils nous empruntent. On les aide à charger les titres et du coup à s'en servir à devenir complètement autonome. Ça marche super bien, enfin, ça marchait bien parce que du coup depuis le mois de mars il n'y en a plus vraiment, Mais ça va revenir. Et euh, bah, du, à cause de, du confinement qui a coupé nos rendez-vous numériques, euh, on a mis en place une assistance en ligne puisque on n'est pas obligé de nous voir pour entendre notre sagesse. Donc, c'est un formulaire qui a été intégré au site Internet qui permet aux gens d'expliquer leurs problèmes, de nous donner leur numéro de carte de façon à ce qu'on puisse tracer un petit peu le problème et répondre le mieux possible. Et on répond par mail ou dans le cas de gros problèmes, on a aussi une chambre d'appel. Enfin, pendant le confinement, c'était une chambre d'appel pour les appeler directement ou maintenant depuis les bibliothèques. Euh, J'ai fait le test hier. Euh, 213 personnes ont été aidées par l'assistance en ligne, dont à peu près la moitié pour les liseuses, puisque le reste concerne les autres ressources numériques. Donc maintenant, bah pour toute cette assistance et pour l'aide qu'on leur donne, on se pose la question, faut-il continuer le service d'assistance en ligne La réponse est oui, mais sous quelle forme, quel planning On va continuer, d'autant plus qu'on va sans doute encore changer de matériel et renouveler un petit peu plus le parc. Ce qui nous amène à nos super défis actuels. Oui, parce qu'on a beaucoup évolué, mais on a encore un certain nombre de problèmes. Euh, alors non, je n'ai pas fait trop, enfin, pardon, voilà. Euh, effectivement, euh, on a encore des points d'interrogation sur beaucoup de choses, euh, notamment euh, sur la question du budget, puisqu'on a eu du budget pour acheter du matériel, mais pas pour acheter des contenus euh, numériques qui vont avec. Euh, donc, en fait, effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits à l'échelle des bassins, euh, donc du coup, de ponctionner euh, les acquisitions d'imprimés pour acheter du numérique. Certains bassins euh, bah, n'ont pas pu faire ce choix parce qu'ils ont des petits budgets. Et euh, effectivement, le, le débat euh, maintenant se porte sur euh, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, du coup euh, avoir un budget euh, au niveau du réseau pour acheter euh, ces euh, livres numériques. C'est un, un débat ancien. C'est un débat qui a ressurgi avec euh, beaucoup d'acuité au moment de l'arrivée euh, du prêt numérique en bibliothèque en 2017. Voilà. Et euh, donc, euh, qui n'est pas tranché, qu'on se pose toujours et qu'on tranchera euh, certainement... Euh, dans les dans les mois à venir ou dans les années à venir voilà. en tout cas il se pose toujours euh, donc pour rester sur PNB euh, son arrivée euh, a été euh, euh, du coup un grand espoir pour nous en termes de redynamisation du service et euh, d'autonomisation oh, euh, pardon de nos usagers euh, alors euh, du fait euh, d'une réalité euh, technique euh, très très locale euh, et propre à notre réseau, euh, l'arrivée de PNB alors, en fait a euh, fait qu'elle que généré des lourdeurs techniques supplémentaires. Euh, puisqu'on a un SIGB qui s'articule très très mal avec la plateforme PNB, qui est un peu obsolète et qu'on est en train de, de changer. Mais euh, du coup, effectivement, euh, voilà, ça, ça, ça a rajouté encore plus à la gestion des fichiers dégradables, de téléchargement sur un certain nombre de euh, liseuses limitées. Et de fait, effectivement, au final, euh, le service des liseuses sur le réseau est quand même perçu par une majorité de nos collègues se voiler la face comme un service complexe, très lourd, techniquement. Euh, et euh, du coup, il y a quand même assez peu d'appropriation euh, de l'outil liseuse et assez peu de médiatisation de ce service, de, médiatisation, de médiation pardon, de ce service. Euh, voilà, Puisqu'en fait, effectivement, la gestion des liseuses repose principalement sur euh, des référents liseuses. Voilà, donc du coup, euh, je pense que la question des liseuses est vraiment euh, au cœur des problématiques d'évolution métier et de changement de paradigme professionnel. Voilà. Je vais laisser le mot de la fin à ah, saint Le mot de la fin, c'est que ça marche super bien, malgré de, de la lourdeur de gestion qu'il peut y avoir. Et oui, euh, effectivement, il y a des collègues qui sont encore un petit peu crispés, mais on avance, ils sont de plus en plus détendus avec. J'ai sorti des statistiques hier pour vous vendre du rêve, donc sur 2019, euh, on a fait 1689 prêts de liseuses, de liseuses pures sans les prêts de titres en ligne. Cette année, malgré le confinement, on en a fait 1129. Et pour vous donner une idée de comment PNB va vraiment fonctionner, avant le confinement, on était à 80 prêts par mois. Au mois d'avril, on était à 300. Donc finalement, notre trade en ligne, le fait qu'il n'y bah, ait plus que ça pour emprunter des livres. Ça a fait que ça marche et que ça va encore mieux marcher quand on aura changé de logiciel et qu'on sera encore plus efficace. On aura des vidéos de... encore plus à l'époque. Ouais. Oui. Viens dans la vidéo. Oui, <rire> regarde, on a bien mes cheveux. Est en même temps, on traite également des jeux pour une détaillation de l'université de de la l'application. Donc au niveau de la détérioration des liseuses, dans la théorie on applique un remboursement. Donc on demande 130 euros par liseuse. Et après il y a des tarifs pour les chargeurs, les câbles et les pochettes qui ne sont pas rendus. Dans la pratique, on a fait, je crois que depuis, depuis six ans que je m'en occupe, sur le bassin, un des bassins, on a, eu, on a fait deux demandes de remboursement des choses vraiment cassées euh, irréparables. La plupart du temps nos liseuses cassent à cause du bouton on/off et là c'est de l'usure du matériel euh, donc, théoriquement remboursement et puis après euh, c'est euh, en fonction de ce qui est cassé aussi nos premières liseuses celles qui datent de 2012 euh, c'est un miracle qu'elles tiennent encore parce que bah, elles, ont, elles ont toutes beaucoup servi enfin, moi je travaille sur le bassin nord qui faisait le test des titres achetés dès le début donc elles sont sorties en permanence tout le temps depuis 8 ans et euh, bah, voilà on sait que les boutons vont lâcher et euh, quand c'est une comme ça qui revient cassée, on sait aussi qu'on en a des nouvelles qui sont mises, qu'on a pour les, pour les remplacer, donc on n'est pas particulièrement trop strict. Si c'est le bouton qui lâche, on laisse tomber. Oui Pour un livre, oui, c'est 28 jours, renouvelable une fois s'il n'y a pas de réservation, euh, avec euh, une limite, c'est une liseuse par carte. Enfin, par contre, lecteur, parce qu'on n'en a pas assez pour euh, multiplier les prêts. Ça va dépendre de la diseuse qu'il prend. Si le lecteur emprunte une diseuse en téléchargement libre, il peut effectivement mettre dessus du libre de droit, emprunter des livres sur une, en, en ligne, acheter ses propres titres parce qu'on ne les a pas. Euh, par contre, s'il prend une diseuse déjà chargée avec des titres sélectionnés par les bibliothécaires, là c'est on ne touche pas ne serait-ce que parce qu'il n'aura pas accès au compte Adobe Digital pour rajouter sur le compte. Non, un, un, un emprunteur n'est un emprunteur pas restreint à lire un seul livre. On a des diseuses qui ont jusqu'à 45 documents dessus, notamment pour les séries jeunesse. S'il y en a qui connaissent la guerre des clans, avec les six cycles de, de cinq volumes chacun, c'est dessus. Donc, évidemment, quelqu'un n'aura pas le temps de tout lire il les réemprunte et c'est un casse-tête quand on renouvelle les titres puisque s'il y a une série encore en cours on doit la laisser un petit peu quand même oui. euh, alors euh, euh, C'est un, un, un, un gros souci au niveau de PNB parce qu'effectivement, on a acheté des livres audio, mais euh, en fait, notre FGB, euh, lire. donc en fait, on se les garde très sous la main et on attend changer d'outils. Après, effectivement, je sais, on n'en a pas acheté si, si, oui. sur les liseuses si, si, okay. euh, On a acheté des liseuses qui ont aussi un, un adaptateur son, on peut, mettre, on peut brancher un un casque jack et quelqu'un peut mettre un livre, un livre audio qui aurait été récupéré sur le support classique CD et on a même trouvé un modèle qui est plus construit qui fait une synthèse vocale. Donc on en a 10 comme ça au bassin nord, on a fait un test, bon ça ne sert pas beaucoup parce que c'est une voix robotique qui est beaucoup moins sympa que le livre audio qu'on achète. Mais oui effectivement c'est quelque chose dont il va falloir gratter euh, rater parce que euh, c'est un, un peu le vent en poupe hein, actuellement. Euh. Le prêt de livres audio. Donc, euh, voilà. on va y travailler. On mettra peut-être 10 ans pour <rires> euh, le faire. Oui. Euh, alors, euh, pendant le confinement, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes relativement âgées euh, qui nous ont contactées. Euh, parce que du coup, elle n'avait plus accès aux bibliothèques et euh, qu'elle voulait à tout prix continuer de lire. Elle disait en général beaucoup. Donc, on a fait beaucoup de conseils d'achat de matériel à ce moment-là. Et donc, on a un certain nombre de nos usagers d'un certain âge, j'ai envie de dire, qui se sont équipés à ce moment-là. Donc, après, en, dans le prêt, je ne sais pas si on a la, autant de détails. Ouais. Enfin, là plus ou moins. Nous, on a les détails par rapport aux liseuses préchargées qu'on propose puisque les sélections à partir de 9 ans sortent en permanence. J'ai la maîtrise que pour les trois bibliothèques où je travaille, mais toutes les sélections de 9 ans à 12 ans sont perpétuellement empruntées, donc on va en rajouter. Et on a essayé de faire une liseuse terroir, en nous disant, tout le monde voit ce que c'est, roman régional, en se disant, notre public qui lit ça aime bien les gros caractères, c'est un petit peu lourd, donc la liseuse, c'est parfait, on pourra tout régler, un échec total. Donc, euh, soit c'est l'appareil qui, qui leur fait un petit peu peur, soit euh, on n'a on pas assez parlé.